Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors aujourd'hui, un tuto pour vous montrer comment on peut utiliser Unity pour créer un écran de veille. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit un écran de veille. Donc c'est vrai que ça va être assez sympa parce qu'Unity niveau 3D va nous permettre de faire des, des animations, des choses assez sympas. Et euh, on va devoir utiliser un petit utilitaire que je vais mettre à votre disposition pour pouvoir sélectionner euh, dans les paramètres justement de l'écran de veille de Windows euh, un exécutable. Et euh, on va voir comment on peut euh, mettre tout ça en place. Allez, c'est parti alors je vous présente ma scène, vous pouvez voir ici un simple cube avec UPLN, mon logo dessus, qui fait une rotation. Donc euh, rien de bien compliqué, encore une fois c'est pas la scène qui va avoir d'importance. Vous, vous, vous créez votre écran de veille comme vous le voulez. Euh, et euh, on va voir maintenant les, les paramètres en fait, de Build pour que tout ça fonctionne et que ça marche bien. Alors on va aller voir justement au niveau du script que j'ai mis dessus, un petit script de rotation au niveau de mon cube que vous pouvez voir. Et on va aller voir un petit peu dedans. La seule chose qu'il faut bien penser à insérer dans votre code, c'est au niveau de la méthode update, de, ici, bien mettre un if input.nx, si une touche... Euh, du clavier est appuyé, euh, à ce moment-là, on quitte l'application. Sinon, euh, en tant qu'écran de veille, quand vous allez retourner sur votre poste, euh, bah, vous n'arriverez plus à récupérer la main, étant donné qu'en plus on va être en full screen. Donc voilà, la seule chose à bien penser, c'est de rajouter ça au niveau de l'update pour pouvoir quitter en fait euh, bah, la scène. Alors, on va regarder maintenant euh, comment on peut faire euh, au niveau du bail, parce que évidemment, il faudra cacher la boîte de dialogue qui vous demande la résolution et tout ça. Donc ici on va niveau, on va aller au niveau des Build settings. On va bien vérifier ici que la scène est bien dans le scène in Build hein. ». Vous pouvez voir elle est bien dedans. Et ici on va aller au niveau du player setting. Donc je suis évidemment en plateforme PC, Mac, Linux, Standalone. Ici c'est pour Windows. Donc player setting. Au niveau des player settings, on va aller euh, dans la résolution and presentation. Et là, on va devoir modifier euh, quelque chose. Donc, justement, pour la, la boîte de résolution de dialogue, ce que je vous disais, qui se lance en général au début de votre jeu, vous pouvez ici la mettre en disabled ou en hidden by default alors je vais le laisser en hidden by défaut parce que l'avantage de l'hidden by default c'est que ça va nous permettre euh, de, dans, en lançant le jeu d'appuyer, sur, laisser enfoncer la touche alt et cette boîte pourra encore s'afficher euh, ensuite, euh, bon ici ça c'est pour du Mac donc on va le laisser, et ce qu'on peut aussi cocher c'est force single instance, c'est à dire qu'on ne pourra pas lancer deux fois l'application vous vérifiez bien qu'au niveau des supporters d'aspiration tout est coché, normalement c'est le cas et on va faire un build du jeu maintenant, comme on a l'habitude de le faire, alors c'est parti on lance le build, donc évidemment Unity me demande euh, ce que le nom de, de, de mon exécutable, je vais l'appeler Unity écran de veille hein. hop j'enregistre, c'est parti, le build est fait et je récupère bien mon exécutable ainsi que l'Unity Grand underscore data qui va toujours avec. Donc si je lance maintenant euh, mon, euh, mon exécutable, la scène se lance bien et on peut voir le petit made with Unity. Et ici directement j'ai bien euh, mon cube qui se lance avec, euh, avec mon animation. Et si j'appuie sur une touche, je repars bien directement, Enfin l'application euh, euh, se ferme. Alors, comment on va faire à ce stade On peut déjà utiliser l'exécutable qui a été créé pour en faire un écran de veille. Je vais vous montrer comment. Donc, on va simplement euh, ici euh, euh, ouvrir le dossier euh, qui est euh, C Windows 6 64 En tout cas, pour moi, je suis en Windows 10 64 bits. Et si euh, on regarde à l'intérieur, les écrans de veille, en fait, on porte une extension SCR. Donc, si je fais une recherche en tous les fichiers SCR, on peut voir que j'en ai ici quelques-uns. Donc, il suffit tout simplement, en fait de glisser ici, euh, de faire une copie, je vais faire un clic droit copier parce que je vais m'en servir après vous allez voir, et, euh, dans ce dossier et on colle tout simplement, alors évidemment ici on me dit euh, attention je dois être administrateur, je fais ok, et ici on colle tout simplement, on peut voir que mon dossier Unity, écran de veille data a bien suivi, je vais avoir mon dossier aussi, euh, mon fichier pardon, Unity, alors il y en a pas mal donc je vais essayer de le retrouver, U, voilà, hop, euh, alors non, on va trier par nom et on va aller directement à U, voilà. Et donc je devrais retrouver mon fichier euh, Unity écran de veille quelque part. Alors j'ai déjà passé, voilà, le voilà. Et ici il suffit de le renommer en fait, parce que pour faire un écran de veille, bah, il suffit euh, d'avoir une extension SCR d'un exécutable, donc on me dit attention, euh, le fichier risque d'être utilisable, évidemment je dis oui. Et ici maintenant, si je vais au niveau de mes propriétés, donc je vais faire ici euh, personnaliser, écran de verrouillage, dans le bas ici j'ai paramètres de l'écran de veille et on peut voir que dans la liste j'ai bien Unity écran de veille mais il va se poser des problèmes, vous pouvez voir déjà quand je le sélectionne ça se lance je vais faire échappe et je vais avoir des petits soucis comme ça euh, notamment ici si je lance un paramètre que j'échappe de nouveau, que j'appuie sur échappe ou une touche pour quitter il risque de se relancer, voilà c'est exactement ce qui se passe pourquoi alors je vais vous expliquer ça tout de suite, je vais couper ça euh, et je vais vous montrer pourquoi alors tout simplement quand euh, ici euh, vous utilisez un écran de veille SCR il y a des euh, paramètres quand vous spécifiez rien, en fait, euh, au niveau du programme, euh, il y a des lignes de commande. Alors, quand vous cliquez ici sur... Euh, vous sélectionnez le screen server, automatiquement, euh, ça va lancer ici... Euh, bah, ça va lancer l'exécutable, tout simplement. Ensuite, quand vous cliquez sur les paramètres, ça va exécuter un screen server, euh, en fait, un, dans la ligne de commande, un slash C. Si vous le gérez au niveau de votre exécutable, c'est pas un problème. Vous pouvez, du coup, afficher les, les paramètres euh, bah, de votre écran de veille. Le slash P ici ça va être pour le preview et c'est suivi d'un handle pour afficher dedans, pour afficher dans, le, dans la petite preview ici au niveau des paramètres d'écran de veille ici. Euh, et donc euh, ici, slash s, c'est pour euh, lancer en fait euh, le screen server. Alors le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois ici, on ne gère pas les paramètres donc ça le lance. Par défaut, s'il y a euh, si les, les, les, la, les, les arguments de la ligne de commande ne sont pas gérés, automatiquement ça va lancer l'exécutable et donc on est embêté à ce niveau-là. C'est là, là qu'intervient un petit utilitaire euh, que je vais mettre à votre disposition que, que j'ai créé, qui va tout simplement faire un lien entre l'exécutable euh, et la ligne de commande, donc je vais vous montrer tout de suite, donc cet utilitaire vous pouvez le récupérer sur le site, euh, vous avez ici un, un petit tuto qui va encore évoluer, euh, qui vous explique comment faire, mais enfin si vous le voyez ici, vous pouvez voir ici une capture d'écran du petit utilitaire et vous pouvez le télécharger ici, donc je vais l'installer avec vous, vous allez voir que c'est relativement simple. Mais avant toute chose, je vais maintenant re-supprimer en fait mon écran de veille SCR que je viens de glisser dedans pour que vous voyez bien que ça fonctionne. Et on va aller supprimer évidemment le dossier aussi qui va avec, qui est ici. Voilà. Donc si maintenant je retourne au niveau des paramètres, je n'aurai plus mon écran de veille dedans, évidemment. Voilà. Et on peut voir ici que je n'ai plus du tout mon écran de veille. Donc c'est parfait. Alors on va aller chercher le fichier téléchargé. Donc le voilà, fichier setup.exe, on l'installe, donc là rien de bien compliqué, hein. on fait install, suivant. Et maintenant si on retourne au niveau euh, des paramètres de l'écran de veille, voilà, on peut voir qu'on a ici dans la liste maintenant Unity euh, Screen Server Launcher. Alors euh, maintenant, contrairement à tout à l'heure, vous pouvez voir que je plus de problème, évidemment il n'y a rien de paramétré, mais si on clique sur paramètres, on va avoir l'utilitaire qui s'ouvre. Et ici, on va pouvoir tout simplement euh, maintenant aller chercher en fait bah, euh, l'exécutable sans devoir le renommer. Donc il est au niveau de mon bureau, je le sélectionne, écran de veille, un petit point exé. j'ouvre. Et euh, ici j'ai un petit bouton pour tester, je peux le lancer. Sinon, je ferme l'application. Et maintenant, on peut voir que euh, bah, j'ai plus de problème au niveau euh, ici euh, du, de la sélection. Et si je clique sur Aperçu, j'ai bien mon écran de veille qui s'ouvre sans aucun souci. Donc ça va permettre tout simplement de gérer euh, la ligne de commande. Euh, évidemment, il n'y a pas de paramétrage possible et tout ça, mais l'avantage c'est que vous n'allez plus être embêté. Et euh, ça vous permet de switcher en fait avec n'importe quel exécutable. Vous euh, pourriez même lancer un jeu en écran de veille, mais bon, je ne pense pas que ça a un grand intérêt. Et si j'appuie sur une touche, je repars bien ici euh, au niveau donc voilà comment ça fonctionne, c'est pas compliqué hein. euh, ce petit utilitaire, alors j'espère qu'il va vous servir en tout cas euh, et euh, on va retourner parce qu'il y a encore quelque chose à voir ici vous pouvez voir que j'ai deux écrans enfin vous pouvez voir, non vous pouvez pas vraiment voir mais j'ai deux écrans et comment ça va fonctionner justement parce que si on veut que l'écran de veille s'exécute sur les deux écrans alors la première chose qu'on va faire c'est évidemment rajouter une deuxième caméra donc ici on va euh, bah, ajouter une caméra on peut voir euh, ici que bah, je n'ai euh, pas la même vue, évidemment, c'est normal. Donc, je vais prendre ma première caméra et je vais ici euh, cliquer sur la petite roue dentée et faire euh, « Copy Component » pour copier ses composants le, les, les paramètres du composant. Et sur la deuxième, je vais refaire la même chose, mais je vais faire un, un « Past Component ». Alors là, ça n'a pas pris. Hop, on recommence. « Copy Component » et ici, je fais un « Past Component Value ». Et là, on peut voir que du coup, mes deux caméras ont la même position. Alors, sauf que sur ma deuxième caméra, ici, je vais devoir lui mettre aussi un solid color et je vais devoir la passer en noir aussi pour avoir exactement la même vue. Voilà. Alors, je ne suis pas obligé, je pourrais avoir une vue différente si je le désire. Hein. Je pourrais, sur la deuxième caméra qui sera destinée au deuxième écran, mettre une, une vue différente. Là, ce qu'il faudra faire au niveau de la caméra, c'est ici changer le target display et le passer en, dis en display 2, le deuxième écran jusque là euh, tout va bien sauf qu'on va devoir euh, maintenant modifier notre script alors pour ça on va devoir activer le deuxième écran alors heureusement si vous tapez sur la documentation officielle d'Unity multi display vous avez ici euh, bah, ça vous explique tout ça et en plus on vous met à disposition un petit script pour activer en fait les écrans s'il y en a euh, plus de deux donc euh, bah, on va simplement devoir faire un simple copier-coller euh, de ce code donc je retourne au niveau d'Unity. Hop, on a pu voir que c'était dans la section start, dans la, la méthode start. Et on va tout simplement ici bah, copier euh, ça dans la méthode start. Je colle. Alors, je ne l'ai pas pris. Je retourne, pardon, excusez-moi. Hop, je fais un copier. Voilà. Et ici je colle le code, voilà. Donc on peut voir, en fait, tout simplement, en plus il y a des commandes debug.log, donc bon, ils ne vont pas servir à grand-chose, on peut, peut d'ailleurs les supprimer. Euh, et ici, ça va tout simplement activer, euh, en fait, euh, mon écran. Donc si ici si, euh, j'ai plus qu'un qu écran, on peut voir à chaque fois la commande pour l'activer, tout simplement. Donc je vais enregistrer mon script. Je vais ici maintenant recompiler mon build et le lancer. Je vais faire un, un build and run tout simplement. Le problème, c'est qu'évidemment, euh, vous n'allez pas voir mon deuxième écran, mais euh, vous pouvez me faire confiance. Les deux se lancent bien en même temps. Voilà donc, j'ai bien ici, euh, sur mon deuxième écran, exactement la même vue que, euh, que celle que vous voyez actuellement à l'écran. C'est pas plus compliqué que ça et ça vous permet vraiment. Alors, si vous avez plusieurs, encore plus de deux écrans, vous pouvez aussi euh, en mettre de trois. Il n'y a, a pas de souci, ça fonctionnera. Voilà. Donc, euh, bah, j'espère euh, que ce petit tuto euh, va vous servir. Donc, je mettrai en lien euh, sur l'article euh, le lien aussi pour le multi-display. Je mettrai certainement d'ailleurs euh, mon asset euh, aussi euh, à votre disposition de manière à ce que vous pouvie, pouvie, euh, puissiez ré récupérer tout ça. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller récupérer ça sur le site. Euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de l'article pour savoir ce que vous pensez du petit utilitaire. Euh, bon, je c'est pas quelque chose de fantastique, mais je pense que ça peut être euh, utile et sympa, ça, je pense pas que ça existait en tout cas, donc euh, bah voilà j'aurais apporté ma petite pierre à l'édifice euh, en tout cas je l'espère donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, euh, à aller régulièrement aussi sur le site parce que comme vous pouvez le voir vous pouvez récupérer pas mal de choses, il y a aussi des articles qui, qui passent et des, des liens qui sont en téléchargement que vous ne voyez pas forcément parce que euh, ça passe pas par la chaîne Youtube, donc n'hésitez pas, utilisez le forum pour poser vos questions, comme je le dis souvent j'arrive plus à répondre sur la chaîne Youtube, c'est pas très optimisé pour, alors que là on a une section où vous pouvez mettre du code et tout ça, donc surtout n'hésitez pas à aller consulter le site régulièrement euh, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, surtout un petit pouce bleu sur la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau, un nouveau tuto, bye bye